Aujourd'hui, la région Guadeloupe va offrir des repas, on va dire, au corps médical, aux soignants. Ce sont des repas qui ont été qui sont préparés par le chef Joël Kichner. C'est une petite participation de la région, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, à montrer à ce personnel soignant combien ils sont importants pour nous aujourd'hui en Guadeloupe, et que nous comptons sur eux, et que nous les accompagnons, et que nous sommes là à côté d'eux. Moi, c'est un honneur, à la demande du président, l'idée vient de lui. On a l'opportunité de réaliser euh, 200 repas pour le CHU, pour les soignants. On a laissé le chef proposer euh, ce qu'il euh, se sentait capacité de faire et qui ferait plaisir au personnel. C'est la première fois que qu'on pense à nous et on ne pense pas aux soignants seulement. Voilà. Je remercie la région de ce geste et qui est vraiment important et puis on est tous là et je sais qu'on n'est pas seul.